gang, c'est Weedman, euh, toujours avec la Bipar Spectra modèle XS1000 le petit modèle et on est en huitième semaine de floraison terminée et regardez-moi ça ces belles cocottes-là regardez-moi ça, Gorilla Skittles, phénotype numéro 3 et je vous le dis tout de suite, on se rendra pas en 10 semaines on va arrêter ça à 9 la dernière journée de la septième semaine, j'ai donné des nutriments. Et là, ça fait 7 jours que je donne. J'ai donné de le l'eau deux fois dans 7 jours. Et là, on va vous montrer le glouki numéro 2. Celui là qu'on pensait qu'il y avait un genre de, de lockdown. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. ça, ressemble à ça. Les cocottes, miniature. Miniature, là, euh, c'est petit. Et on va aller du côté droit de la tente. Donc, euh, le Gorios Ghettos numéro 3, quand même, là, euh, encore du vert sur les feuilles. Le Glouki numéro 2, ça, c'est toujours le Lili. -li -li des petits bouts de, de, de, de plus longtemps qui ont ça je pense hein, depuis le, le fameux lockdown là. mais là à droite c'est vraiment désastreux ben désastreux Ils sont en fin de vie là Ils sont en fin de vie oh c'est pas la même image c'est pink Kush. regardez ça ici là ça là, c'est le pink cush. J'ai la plante, la, la, la tige la principale. Mais euh, j'étais tanné là. J'étais tanné la dernière semaine là. Euh, J'ai pas le goût de vous montrer des petits zooms des.. des bébites, là, mais. C'est plein de bébites là. J'étais année. J'étais année. Euh, J'ai des trips. J'ai plein de trips. Euh, je sais pas quest ce qui va arriver là, dans le futur là, parce que j'ai d'autres grow avec Vipar Spectra et puis il euh, y a des trips aussi donc j'étais un petit peu euh, tanné c'est un grow un peu spécial un peu spécial, les trips un plan lockdown un, un pinkouche qui boit, qui boit, qui boit deux fois plus que les autres dans la tente il euh, aurait fallu peut-être que je la nourrisse aussi deux fois plus en nutriments donc euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner en grammes encore une fois il reste en gros 7 jours mais dans le fond il reste pas un gros 7 jours il reste, euh, il reste un, un, un 7 jours environ donc c'est ça, ça a été dans une 3 par 3 dans cette gros là et la lumière c'est vraiment fait pour une 2 par 2 en floraison donc euh, on a triché un peu à cause que c'est... On a triché, peut-être que les cocottes euh, auraient été peut-être un peu plus grosses dans une 2 par 2. Moins de cocottes, moins large les plants. Je peux pas croire qu'ici, là, ça... y a aucune cocotte puis en dessous de la lumière. Là, j'ai tassé un peu la lumière. Là. Mais le centre de la lumière est là. Puis j'étais sûr que ça allait pousser en fou. Mais euh, pas du tout. Donc, ça a été... Euh... Encore une expérience, encore une expérience. Euh, on apprend vraiment encore là, beaucoup beaucoup. Dans cette grow là, j'ai vraiment négligé euh, la ventilation. Euh, j'ai pas de bud rod. Bud rot. J'espère pas en avoir la moisissure hein, dans les buds. Là, je devrais pas toucher aux cocottes comme ça. Là. Je vais me faire chicaner par mon Master Roar. C'est des belles cocottes. Il y a du tricon, des belles couleurs. mais euh, Je pense pas que c'est mes arômes encore. Le Pink c'est lui que j'aurais aimé le plus. Mais encore là... Je euh, ne sens, sens pas beaucoup. Je sais pas pourquoi. Euh, les Trips... Euh, ça a mal été. Ça a mal été. Je vous laisse là-dessus. On va passer à autre chose bientôt. Là, dans 7 jours, on va couper ça. Je vais vous donner des, des, des comptes rendus du séchage. Et puis, on va euh, continuer à parler de cette grow, de chacun de ces plants-là. Qu'est-ce qui goûte? Merci encore à Vipar Spectra. Avec cette superbe lumière. XS1000. On se revoit la semaine prochaine pour la conclusion de cette grow. On va couper ça en 9 semaine de floraison. Il y a plein de bébites là-dedans, mes amis. Il y a plein de bébites plein de trips. Euh, C'est effrayant, man. J'ai pas le goût de garder ma trim pour mon hash. Euh, ça me tente pas, ben, ben là, Je suis vraiment découragé de cette gros là. Euh, Oh, que ça me. C'est pas trippant. C'est pas trippant. Alright, je te laisse là-dessus. Et puis euh, j'arrête pas de penser quoi faire là avec mon autre grow de la Vipar Spectra. Est-ce qu'on recommence à zéro? Je vais tout nettoyer à l'eau de Javel, man. La... la tente au complet. Même la terre. Même la terre est investie. Je pense qu'il y a des larves là-dedans. Je... Oh, my God! Ça me tend même pas de regarder, comme je vous dis. Alright! Je vous laisse là-dessus. Je vous adore. On donne un pouce à la vidéo. On écrit un commentaire. On s'abonne. On active la cloche. Allez voir bon, mon Instagram. Je suis très content de mon Instagram. Vraiment, vraiment content. Bye, bye, la gang. Je vous adore. Ciao!